Bonjour à tous, allez, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler, vous présenter le projet Kegan qui est un financement participatif. Euh, qui va euh, se lancer euh, demain, euh, donc à partir du 1er mars euh, jusqu'au 4 avril, euh, avec une date de livraison aux alentours euh, du 15 avril, mais on y reviendra. C'est un projet qui est porté par Esquisse Miniature, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, euh, j'imagine que certains d'entre vous de la communauté le connaissent. J'aime bien sa philosophie de vie, j'aime bien sa, sa, sa philosophie professionnelle, et j'aime bien son rapport au hobby. Donc voilà, j'ai décidé de, de faire une petite com sur ce projet parce que euh, ben, je trouve que... Alors, c'est un des rares euh, sculpteurs euh, de l'univers ludique euh, qui euh, voilà qui a, qui a une, une véritable identité et euh, ça me tenait à cœur. Euh, son projet euh, donc je vous l'ai dit commence le 1er mars c'est-à-dire demain. L'objectif c'est de revenir 1500 euros minimum, s'il peut réunir plus, euh, tant mieux, et euh, c'est pour euh, créer des unités et du décor euh, euh, dans un univers futuriste. Alors normalement, vous allez retrouver quand même certaines choses que euh, vous devriez euh, reconnaître, puisqu'il s'agit plutôt de troupes euh, équipées euh, d'épées tronçonneuses et, euh, et de chars euh, très très lourds, <rire> voilà. Vous en ferez ce que vous voudrez au niveau proxy, mais euh, sachez que bah, dans cette perspective-là, vous allez pouvoir en faire beaucoup de choses. Euh, le but euh, en fait euh, de ce projet, c'est qu'il va avoir. Enfin, l'intérêt de ce projet, c'est que il est en, en, en deux parties. Euh, vous aurez soit euh, la possibilité euh, de commander euh, les plans. 3D, donc en l'occurrence les plans qui ont été faits par Aaron euh, les plans 3D, là du coup ça vous coûtera 29 euros au niveau de la commande, donc ça c'est plutôt intéressant, c'est du 28 mm et, et du 15 mm en, en, en science-fiction et puis si vous le supportez déjà sur le Tipeee, et eh ben là ce sera aux alentours de 19 euros, donc ça c'est plutôt sympa l'objectif c'est vraiment euh, soit de commander à la figurine soit de commander l'intégralité du d'une armée euh, clé en main. Donc euh, le résultat peut être quand même assez impressionnant. Les tarifs, euh, ils vont varier à peu près autour de 15 euros euh, la figurine. Euh, quand je parle de 15 euros la figurine, c'est pour les armes lourdes. Hein. Euh, donc euh, c'est vraiment pour, pour les, les, les gros morceaux. Euh, moi, ce que j'apprécie beaucoup, ben, c'est déjà euh, les, les, les figurines de troupes. Je les trouve super classe, super dynamique. Euh, ensuite, on va avoir euh, des euh, spéculateurs qui me font beaucoup penser à ce qu'on avait, euh, ce qu avait chez, chez Rakam avec euh, AT40. Et je les trouve très très classe aussi. Euh, là, je trouve qu'il y, y a un vrai clin d'œil. Et puis, bah, sinon, il y a le Warus hein, qui euh, qui est un char euh, un char lourd. Et puis, bah, là, bah, vous... c'est crossplay sur tous les univers scientifiques. Mais euh, voilà, on, on, on va quand même euh, repérer euh, le style un peu Première Guerre mondiale et à la fois futuriste que l'on connaît bien. Dans euh, certains jeux euh, euh, que je ne nommerai pas ici. Donc, l'intérêt euh, du projet, euh, bah, déjà, c'est Aaron euh, de Esquisse Miniature, donc moi, ça me, voilà, ça me tient à cœur. C'est 100% français, vous savez. Euh, je suis pas chauvin, mais j'ai quand même tendance à, à supporter euh, les projets, euh, les projets euh, quand c'est des, des confrères, et je trouve que c'est une très bonne chose. Euh, toutes les sculptures, elles, donc, elles sont réalisées par lui euh, dans l'un. Et puis euh, il faut savoir, et ça c'est un vrai, un vrai plus, c'est que euh, les impressions 3D, pour ceux qui ne commandent pas les plans, parce qu'en fait l'idée c'est de dire, ben, beaucoup de gens sont équipés euh, d'impressions, donc on propose les plans, comme ça, ben, ils proposent les plans, ça vous coûte moins cher, vous imprimez, et puis si vous êtes comme moi pas équipé, euh, ben, vous pourrez, euh, pourrez euh, directement commander à la figurine. Euh, il faut quand même savoir que les impressions 3D, c'est euh, euh, Forgelord 3D qui va, euh, qui va les faire, donc, qui est une entreprise de la région parisienne. Euh, Forge Lord, je crois qu'on ne les présente plus. Au niveau qualité, c'est le top. Euh, en tout cas, euh, ouais, c'est sans aucun doute un des meilleurs d'Europe. Euh, et donc, c'est eux qui euh, s'occuperont de l'impression de vos commandes et, et de l'expédition. Donc, euh, c'est vraiment top. Euh, L'idée des plans, c'est génial, parce que pour le coup, on est sur un projet qui est, qui est extrêmement écolo. C'est-à-dire qu'on euh, vous fournit les plans, vous vous occupez de l'impression vous-même. Ben, voilà, Au niveau taxe carbone, c'est quand même pas mal. Même si, d'accord, les machines d'impression, il faut faire attention au niveau de la toxicité. Mais voilà, il n'y a pas de transport. Et puis surtout, euh, pour ce qui est de l'impression, en, en, enfin, ça va être en flux tendu. Euh, il n'y aura pas de surimpression euh, de figurines, ce sera vraiment fait à la commande, donc c'est vraiment vraiment très, très intéressant. Je vous laisse euh, les liens en fait euh, du KS euh, sous, euh, sous la vidéo. Alors je dis KS mais c'est sur euh, Gamon Tabletop. Euh, je vous mets le lien euh, euh, sous la vidéo, n'hésitez pas à le soutenir, n'hésitez pas à partager euh, le projet. Euh, si vous n'êtes pas spécialement vous intéressé par, euh, par, euh, par euh, ces figurines-là, peut-être qu'autour de vous il y a des gens qui peuvent l'être. Euh, voilà je trouve ça intéressant, je trouve ça innovant et puis, euh, et puis ben, je le redis j'aime beaucoup la façon dont il travaille donc euh, je soutiens c'est du 1er mars à partir donc, euh, de, euh, de lundi euh, et ce sera jusqu'au 4 avril pour une livraison le 15 avril, donc il euh, y a euh, des engagements qui seront je vous assure tenus, allez à très bientôt, et il me reste à vous souhaiter de bons jeux et surtout de bons jeux parce qu'il n'y a que ça pour Poutreactine en face et puis à vous dire qu'on va se revoir très très très vite sur la page parce qu'on a plein de choses sous le sabot. Allez